Bonjour à tous Je voulais vous raconter une petite expérience qui m'est arrivée. J'allais au magasin pour faire des courses et euh, il y avait un couple de personnes âgées qui marchaient sur le parking et euh, qui n'étaient pas au bon endroit parce qu'il y avait du monde. C'était une euh, période où il y avait beaucoup beaucoup de monde sur, dans les magasins, sur les parkings. Et ils étaient là sur le parking à marcher et un petit peu paniqués par toutes ces voitures qui tournaient autour d'eux. Et, euh, et ils s'étaient fait déjà klaxonner deux trois fois parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Alors voyant ça, j'ai décidé de les laisser passer bien tranquillement. Je n'étais pas pressée, j'étais de bonne humeur, il euh, n'y avait pas de problème. Donc euh, ils m'ont remercié. Et puis euh, ils, ont re... ils étaient en train de rejoindre leur voiture certainement. Mais bon, ce n'était pas mon problème. Moi, mon problème c'était de trouver une place. Et donc j'ai tourné un petit peu en rond euh, désespérément. Et au bout d'un moment j'ai recroisé ce, ce couple euh, qui m'ont fait un large sourire et ils m'ont fait signe que leur voiture était juste là et qu'ils partaient et que je pouvais donc prendre leur place. Ce qui m'a fait très plaisir d'ailleurs parce que du coup ben, je pouvais arrêter de chercher et je me suis dit ben, que si j'avais pas été sympa avec eux, ils auraient peut-être pas été sympa avec moi. Donc euh, c'est important de, de penser à, à la politesse et à la courtoisie en voiture, ça fait toujours plaisir et puis ça met de bonne humeur. Pensez-y, bonne journée